À sourire. Demande 19. Don de vertu, de créativité et de capacité. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre lien d'amour. Que les vertus, les capacités et la créativité me soient offertes en toutes circonstances, pour toujours et pour le meilleur. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.